Le bon maître avait inventé une eau miraculeuse qui fait éliminer les toxines et nourrit mon corps de minéraux essentiels. D'abord, on la garda pour les riches amis. Le bon maître, avant de la vendre aux pauvres aussi, il ne manquait plus pour faire sérieux qu'une âme providentielle. À l'usine tout d'abord, fallut moderniser, à grands coups de tomate et le CDD qui est juste une peur de licenciement face au rêve industriel. Heureusement l'OPA ne se fit pas sans allier, faut dire que nos éluettes et dans leurs petits souliers Je me fie à ta femme la clé du sage contre de une clé du ciel. grâce à Water oui. Moi. L'on consomme avec ardeur. Voilà le secret du bonheur. Mais c'est de la vie le pur visage. Oh, Produire oui. ne suffit pas pour la pour société. société. Un projet, les valeurs et les comités. Ou les experts qui veillent sur notre santé, la plus vert que vert. Sur les terres qu'on rachète. On un bio labellisé et chanteront les vertus de nos nouvelles gifts phyto Sur les cinq continents, à coups de flics, à coup de tric, tombe toujours, et la, la sécheresse fort un peu le prix la bouteille. Car bientôt, les traités de tonton d'Amérique permettront d'attaquer les états ethniques qui persistent à traiter bien commun entre filon d'oseille. Les choses ont cette eau, une saveur magique. Et demain, grâce à mur, peut-être même atomique. La mère qui croit ses alors que la bouteille brille en noir. Pour conclure mes amis, cette histoire cynique. L'eau c'est pas compliqué, c'est comme tout ça se fabrique. Si ça te fait dire mais nesté, prête la tête son choix. Allez, voyons voir.